Ils servent à écrire sur du papier et puis euh, on va saupoudrer par dessus soit des paillettes ou de la poudre ou bien des confettis enfin une matière qui va faire que ça va accrocher sur le, le trait qu'on va tracer avec ce, ce genre de feutre et puis après on va secouer le papier et on va retirer l'excédent pour euh, euh, au final garder une écriture avec la matière qu'on a saupoudrée par dessus. Donc on peut avoir de jolis effets, soit des effets euh, un peu plus euh, en aplat ou alors des effets avec un léger bas-relief. Ça dépend de la matière que vous allez mettre par-dessus. J'ai acheté ces trois petits euh, sachets euh, d'embellissement. Ce sont des diamants autocollants. Alors j'ai acheté euh, des tout simples et puis euh, colorés euh, avec des couleurs plus chaudes et des couleurs froides. Donc ça, je vais les utiliser pour les coller sur mes, mes pages art journal, etc. J'ai acheté, idem, des, des bandes de perles et de diamants autocollants. Je ne sais pas ce que ça vaut, Est-ce que quand on retire, je vais, je vais déjà voir, je vais jeter un petit coup d'œil. C'est la première fois que j'achète ça, on a toute la ligne, ah oui, c'est carrément, c'est joli. Pour faire les, les bords de vos pages euh, etc donc c'est pas mal alors j'ai acheté en blanc et en couleur et puis j'ai acheté ce petit euh, paquet d'embellissements euh, en fleurs en dentelle euh, pour euh, mes prochaines réalisations chic donc je pense que ce sont euh, des autocollant je pense qu'il y a déjà la colle dessus à mon avis ou alors peut-être ah qu'est-ce que c'est que ça ah oui d'accord c'est avec un sorte de fil ah oui bon, c'est la première fois que j'achète ça donc je n'y attendais pas mais bon je vais voir ce que je pourrais en faire ok je sais pas comment ça s'appelle alors ça s'appelle des fleurs de pastan bon pourquoi pas je verrai bien ce que je pourrais faire avec. Moi je pensais que c'était des autocollants. J'ai acheté euh, cette trousse, ce plumier euh, rose, pour mettre mes petits embellissements justement. Voilà. C'est tout simple, c'est plastifié. Donc voilà, je vais déjà les mettre à l'intérieur. Comme ça, je les aurais pas un petit peu éparpillés dans mon tiroir, parce que bon, généralement je les mets dans une sorte de de, de boîte ou alors dans un tiroir mais bon je préfère les avoir ici ou alors vous pouvez utiliser cette trousse pour mettre vos feutres, vos crayons de couleurs, etc. Voilà, je trouve ça très joli et puis c'est pas cher du tout. Alors j'ai acheté ce bloc de stickers, nous avons différents euh, dessins, nous avons des appareils photo, etc. Donc tout ça ce sont des stickers, on en a pas mal. Vous voyez, on a, des, on a beaucoup de papillons, des fleurs, on a des plumes, euh, des appareils photo, etc. Et puis, on a des cartes. Alors, vous avez de petites cartes postales que vous pouvez euh, retirer. Voilà. Vous pouvez coller par-dessus les petits autocollants qu'il y a ici. Et puis, voilà, les décorer comme vous voulez. Écrire ou alors carrément peindre vous en avez pas mal ici et vous avez aussi les enveloppes une fois que vous avez confectionné votre carte et eh bien vous allez tout simplement coller l'enveloppe mais j'ai pas l'impression que la carte elle rentre dans cette enveloppe donc elle, elle n'est pas faite c'est pour les tags à mon avis eh ben non. ce sont des petites enveloppes donc voilà, vous en avez pas mal ici. Elles sont toutes au même format. Et puis vous avez des papiers que vous pouvez utiliser pour faire du, euh, comment on appelle ça, de l'emballage cadeau. Donc, papier emballage. Vraiment joli, très beau, très très beau. aquarelle. Voilà, donc ça c'est le premier bloc. Alors le deuxième, bien entendu, c'est un set de papier pour faire du craft, du bricolage, ou bien du collage, ou euh, pour euh, l'utiliser pour vos pages art journal, mix media, etc. Alors à l'intérieur, nous avons quatre papiers daïcut. Nous avons huit papiers euh, arrière-plan qui sont double face. Nous avons huit tags. Et nous avons huit papiers A5, c'est plus petit que le A4, euh, double face. Et puis, nous avons 4 plumes et nous avons euh, deux petits papiers stickers. Je vais, tout de suite. Je vais le découvrir en même temps que vous. Alors, ça ce sont les petites plumes. Voilà, ça, Ça, ce sont les petits papiers stickers pour les coller sur vos, votre agenda, etc. Alors, cinq papiers, Bon, il y a dans tous euh, les sets que vous achetez de chez Action, vous avez toujours un, un ruban et puis vous avez des papiers à 5, un petit peu uni ici décoré avec des motifs répétitifs ce sont des doubles faces donc voilà ici vous pouvez coller quelque chose ou alors juste remplir euh, ajouter votre texte c'est joli ça moi j'aime beaucoup et puis vous avez euh, <rire> Voilà, tout à un fond euh, un petit peu décoré. Puis euh, dans le coin, une illustration très très mignonne. Des effets de matière aussi. donc. Alors vous avez celui-ci. Alors, ça, ce sont les tags. Alors, il y a de la matière euh, métallique. C'est dans des, euh, des tons euh, roses, verts, mais des couleurs pastel, douces. Alors ici, nous avons les die-cuts, nous n'en avons que 4, 1, 2, 3 et 4, voilà. vous avez vos die-cuts qui sont prêts à être découpés et voilà, vous retirez euh, l'élément qui vous intéresse et vous le collez quelque part sur vos pages ou sur votre agenda, etc. Donc, Alors ça, ce sont des, euh, les, les, les A4 avec euh, des arrière-plans différents, soit avec des illustrations euh, simplifiées euh, ou alors avec euh, des effets de, de matière. Là, nous avons l'effet euh, de papier, papier aquarelle. Ici, euh, voilà, un effet de matière bois. Ici, euh, voilà, vous avez d'autres motifs. Je ne vais pas faire trop long pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Voilà, donc euh, de temps en temps vous avez des couleurs fraîches et puis vous avez des effets de matière des effets de texture pareil ici. Donc ça, c'est pour le deuxième bloc. Alors, j'ai acheté aussi ce bloc de 3D die-cut, avec des illustrations magnifiques sur la nature, avec des de petits animaux de, de la forêt, de, des animaux adorables. On ressent une sorte de douceur enfantine, des images prédécoupées, euh, mais vraiment très, très agréables. Qui nous rappelle un petit peu notre enfance, donc voilà. Vous avez de jolies couleurs. Alors, des fois, vous avez des illustrations qui se répètent avec plus d'éléments ou moins d'éléments. Donc, ici, vous avez plus d'éléments. Ici, voilà. Et les couleurs sont vraiment magnifiques, douces pastels. Alors, tout ça, ce sont des die-cuts, ce sont des formes déjà prêtes découpées. Donc, voilà, vous avez en tout 12 pages avec des die-cuts prêts à être utilisés sur vos pages Art Journal, Mix Media, etc., sur vos cartes, etc. Alors, j'ai acheté deux blocs avec de, de petits animaux adorables aussi. Nous avons dans ce bloc deux, euh, nous avons deux feuilles velin avec des écritures métalliques. Nous avons huit feuilles estampées, nous avons une feuille d'autocollant et nous avons huit modèles de papier pour vos supports, vos arrière-plans, etc. Alors, nous allons découvrir tout ça. Donc Nous avons deux feuilles de papier velin. Donc, nous avons une juste au début et une à la fin du bloc, voilà vous avez de, de magnifiques écritures dorées. Nous avons une feuille avec des étoiles je n'ose pas le retirer parce que c'est tellement mignon. Alors les illustrations sont magnifiques, et les couleurs, pastels, il y a une douceur qui se dégage de ces dessins, c'est formidable. Donc voilà, vous avez des arrière-plans, des motifs, etc. Alors c'est juste une seule face, donc ce n'est pas recto verso. vous avez des die-cuts. Les die-cuts sont magnifiques, mais même l'arrière-plan, je le trouve magnifique, donc ce serait un peu dommage de retirer les euh, illustrations et de jeter l'arrière-plan. Moi, je vous euh, suggère de, de garder l'arrière-plan, d'en prendre quelques parties et puis de faire des collages avec ça. Parce que, bon, il y a quand même des effets de, de texture, de matière. Euh, voilà, c'est joli, c'est ce sont de belles couleurs. On peut très bien utiliser l'arrière-plan pour, euh, pour autre chose, pour un autre projet. Et voilà donc ça, c'est pour le premier bloc et le second, il est magnifique. Voilà, vous avez des licornes. Alors, on va vite les découvrir. Ce sont de belles couleurs aussi, comme pour l'autre. Mais ici, on a plus de rosé, plus de bleu. On a beaucoup de licornes. On a des papillons, des fleurs, des, des clés, etc. Alors là, l'écriture, elle est plus argentée que dans, dans l'autre bloc. Ici, c'est, ce sont des autocollants et ici, ce sont des arrière-plans. Alors, Le papier est assez épais, donc vous pouvez euh, utiliser la page pour coller par dessus sans aucun problème. C'est vrai que si vous utilisez de la peinture liquide, là ça va un peu gondoler, mais si vous allez faire que du collage, ben, c'est impeccable. Et voilà. Alors, alors j'ai acheté trois boîtes comme ça, des boîtes de rangement, ce sont les plus petites et j'ai acheté deux comme ça, un peu plus grandes, dans laquelle je vais mettre mes peintures, acryliques, etc. Alors, celle-ci, elle coûte dans les 3 euros et l'autre doit coûter dans les 2 euros. Donc, voilà. Alors voilà ce qu'il en est concernant mon petit haul Action. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez apprécié les blocs et tous les éléments que j'ai achetés de chez Action. Alors je tiens juste à préciser une chose, c'est que je ne suis absolument pas sponsorisée par Action. Cette vidéo est juste pour vous encourager à vous lancer dans une activité créative et de ne pas bloquer sur le fait qu'il vous faut beaucoup de matériel. Vous voyez bien qu'il suffit de quelques blocs, de quelques cols et les blocs ne sont pas chers du tout. Heureusement que Action existe. Et c'est aussi une façon de, de, de commencer dans cette matière qui est formidable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu. Ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriels, que ce soit des tutoriels de dessin, d'art journal, mix média ou alors des all actions.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 de mon blog dans laquelle il vous suffira d'indiquer votre prénom ou pseudo et euh, votre adresse mail pour que je puisse vous les envoyer tout de suite. Dans le kit de, de dessin, vous obtiendrez deux e-books ainsi que deux vidéos euh, sur le dessin. Laissez-moi vos commentaires ou vos questions en dessous de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je suis toujours euh, ravie de lire votre feedback ou alors d'avoir euh, vos suggestions ou alors euh, des remarques ou alors tout simplement un petit compliment, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain tuto.